bonsoir à tous donc euh, c'est vraiment un plaisir d'être euh, d'être là ce soir apparemment vous aimez pas le foot parce qu'il paraît qu'il y a un match de foot ce soir et, euh, euh, voilà donc moi je vais vous parler en fait d'une société qui s'appelle euh, emarina donc emarina c'est euh, en fait, euh, je ne vais pas vous parler en fait, de science, euh, en fait, je ne vais pas vous montrer, vous assommer de courbes, de données scientifiques, etc. Je vais vous raconter euh, une histoire qui m'a conduit en fait, euh, du CNRS à euh, aujourd'hui diriger une société qui s'appelle Emarina. Donc Emarina, c'est une société de biotechnologie que j'ai créée en fait, euh, il y a 12 ans maintenant, donc, euh, en partant de, de la recherche fondamentale. Et vous allez voir que finalement, la recherche fondamentale, souvent, elle est critiquée mais euh, parce qu'on se dit que la recherche fondamentale, ça ne sert à rien, ça ne fait évoluer que la connaissance et ça ne crée pas en fait, d'innovation. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, en fait, dans ce qu'on fait, avec une simple question de, de recherche fondamentale, on est en train de, de révolutionner des pans entiers de la médecine. Et donc, en fait, cette innovation, c'est euh, une innovation donc, quasiment en fait, qui est bio-inspirée. Vous allez voir, en fait, donc, il y a eu énormément de communication hein, sur ce que, ce que l'on a fait. Vous pouvez trouver pas mal de choses sur Internet. Et en fait, on a trouvé une molécule d'hémoglobine qui est finalement l'ancêtre de nos globules rouges. Et avec cette molécule là, on est capable de faire un tas d'applications dans le domaine thérapeutique, des applications qui sont en fait basées autour de deux thèmes ce qu'on appelle l'ischémie et l'anémie. L'ischémie, c'est des problèmes de circulation sanguine, donc où un globule rouge ne peut pas passer et l'anémie, c'est une perte de globules rouges. Et vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui, on est en train d'adresser de, euh, de, ces applications là, qui sont en fait euh, euh, complètement révolutionnaires dans le domaine de, de la santé. Alors, je vais commencer en fait par euh, trois chiffres. Donc ces chiffres, en fait, 100 millions, 100 millions, 100 millions, c'est le, le manque de sang, en fait, 100 millions de litres, il manque 100 millions de litres par an pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Donc en fait, en France, je ne sais pas s'il y en a qui donnent son, qui donnent son sang en fait, dans, la, dans la salle, en fait, on est, 95% des Français savent que donner son sang, ça permet de sauver des vies, alors qu'on est, on est très peu à le faire tous les ans. Et donc ça, ça se passe, ça se passe en fait, dans la plupart des pays industrialisés. Par exemple, 80% de la population mondiale n'a pas accès au sang. Euh, et donc c'est vraiment un problème de santé publique majeur. Aujourd'hui, en fait, on dit qu'en France, on est autosuffisant. Mais euh, quand on a besoin d'une transfusion sanguine, alors les Bretons sont des très bons donneurs de sang, mais en fait, ce n'est pas le cas dans d'autres régions de Françaises. Et donc, euh, par exemple, en, en été euh, ou en hiver, il euh, y a des problèmes en fait de pas de pénurie, mais on est juste à l'équilibre. 23 800 personnes, en fait, c'est le nombre de personnes qui attendent un organe aujourd'hui. Donc, il y a 23 800 personnes qui sont sur liste d'attente. En fait, un organe, donc ça peut être un rein, un foie, un cœur, euh, un poumon, etc. Quand j'ai débuté en fait et Marina en 2007, il y avait 11 000 personnes. Donc, vous voyez, il y a 12 ans, en fait, il y a à peu près 1000 personnes qui viennent régulièrement sur cette liste d'attente, sachant que sur cette liste d'attente, il y a 500 personnes qui décèdent par an, faute d'organes. Sachant aujourd'hui aussi qu'on va jeter, je dis bien jeter, 50 des greffons qui seraient susceptibles d'être transplantés. Et tout ça par manque de temps, je vais vous en parler. 30 secondes, c'est euh, il y a une amputation dans le monde toutes les 30 secondes liée à des problèmes de diabète, ce qu'on appelle le syndrome du pied diabétique ou d'autres types de plaies. Ça peut être des escarres, ça peut être des brûlures, etc. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie. Alors, quand on a la chance d'être à Brest, on peut aller dans un caisson hyperbare pour essayer de vous oxygéner en fait, les pieds avec de l'oxygène que l'on va mettre dans un caisson hyperbare. Mais en fait, souvent, ça se termine mal et ça se termine par une amputation pour éviter la gangrène. Alors pourquoi on a besoin de sang bah Tout simplement parce que la vie est comme ça, donc en fait la vie va de plus en plus vite. Quand vous avez un accident de la route, alors je ne vous le souhaite pas, mais en fait quand on a un accident de la route et qu'on a besoin de transfusion sanguine, on ne sait pas le faire. C'est-à-dire que les pompiers, le SAMU ne peut pas, pas vous transfuser en fait sur un lieu d'accident. Tout simplement parce que quand vous donnez votre sang, euh, le sang est un produit périssable. Alors je parle du culot globulaire, comme vous m'entendrez parler de sang, je parle du culot globulaire, la poche rouge. Euh, c'est un produit périssable. En fait, quand vous donnez votre, euh, vos globules rouges, on peut, on peut les garder 42 jours à 4 degrés. Et vous imaginez, alors ce qui nous rassemble dans cette salle, c'est qu'on a tous du sang, mais on a tous des typages sanguins différents. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, au négatif, c'est ce qu'on connaît mieux pour, pour être un un culot euh, globulaire transfusable à tous les groupes sanguins. En fait, il existe 350 groupes sanguins différents, donc bien évidemment des groupes sanguins rares. Donc aujourd'hui, quand euh, vous avez en fait, un problème d'hémorragie sur un lieu comme ça d'accident, ce que font les pompiers, c'est qu'ils vous remplissent pour éviter que le cœur se désamorce, mais on ne vous oxygène pas. Et donc après, on va vous amener en fait, à l'hôpital pour pouvoir avoir des transfusions sanguines. On vieillit de plus en plus euh, vieux, euh, c'est le cas de le dire. En fait, on gagne en fait, trois mois d'espérance de vie tous les ans. Donc, euh, et tout ça, c'est dû à la médecine. Ici, j'ai mis un bloc opératoire, une transplantation d'organes, une transplantation de foie. Ça peut être 25 à 30 kilos globulaires. Donc, c'est 25 ou 30 fois 450 millilitres, juste pour une seule opération. Donc, vous imaginez les quantités de d'hémoglobine que l'on a besoin euh, pour ce type d'opération. Et ce que j'ai mis en bas, c'est les attentats. Les attentats, c'est plus anecdotique. On en entend parler tout le temps. Et quand il y a des attentats, quand il y a 200, 300, voire des milliers de personnes qui sont blessées d'un seul coup, alors vous imaginez, on ne sait pas, euh, on sait pas transfuser une personne sur un lieu d'accident. Vous imaginez en fait euh, des personnes qui sont blessées, euh, polytraumatisées. Euh, on ne sait pas, on ne sait pas en fait, euh, les traiter. Et souvent, on parle de médecine de guerre. Je suis sûr que vous avez entendu ça à la radio. En fait, on parle de médecine de guerre. Qu'est ce qu'on fait? On va trier les patients, ceux qui parlent ou ceux qui ne parlent pas, euh, ben, on va les traiter d'une façon différente. Ceux qui parlent, ben, on va dire que c'est moins urgent que ceux qui ne parlent pas. Par contre, moi, j'étais à Paris quand il y a eu le Bataclan. Il y a des personnes qui sont décédées sur les trottoirs parisiens parce qu'on n'a pas pu les traiter, on n'a pas pu les transfuser parce qu'il y avait un tas de blessés. Et, on, et encore une fois, on ne sait pas faire ça quand il, des, euh, quand il y a des accidents et notamment des attentats. Le lendemain, il y avait ça sur les panneaux parisiens, c'est donner votre sang, euh, aide aux victimes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des queues en fait, devant les établissements français du sang. Et l'établissement français du sang disait ben non, rentrez chez vous, on, de toute façon d'avoir euh, d'avoir cette quantité de sang à un moment T, euh, ça nous sert à rien parce qu'en fait le sang est un produit périssable et donc euh, revenez au long, tout au long de l'année et, et, et soyez d'honneur. Et donc en fait, euh, on ne sait pas aujourd'hui conserver en fait des produits sanguins euh, au delà de 42 jours. Et encore une fois, je parle de culot globulaire. Alors pourquoi je vous raconte tout ça Ben vous allez voir que tout ce que je vais vous dire maintenant est en relation avec ces trois chiffres et avec cette problématique de manque en fait, de culot globulaire, de manque de sang. Et tout ça, aujourd'hui, on est en train de révolutionner ces pans entiers de la médecine. Alors moi, il y a une personne qui m'a beaucoup, en fait, qui m'a beaucoup. Je que c'était un peu une personne qui était en fait la personne que je voulais suivre. En fait, quand j'étais étudiant, c'était en fait le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, en fait, ça a été un, un peu, en fait, euh, ma légende. En fait, on a toujours un mentor quand on est jeune. Et moi, j'ai grandi, en fait, dans un petit appartement à Paris. Alors, ce n'est pas pour faire causette, hein, mais c'est vrai qu'il y avait une télé qui trônait au milieu du salon. Et euh, la seule moyen, le seul moyen de voyager, c'était de regarder la télé. J'étais devant les, les, les odyssées du commandant Cousteau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et ça me faisait rêver. Et un jour, je me suis dit, je, ben, je, je ferai comme lui. J'aimerais bien faire comme lui, aller naviguer sur les océans, plonger dans les abysses. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc, euh, il y avait des cycles de conférences à l'Institut agro... Océanographique euh, à Monaco. Euh, C'était rue Saint-Jacques euh, à Paris. Et euh, je lui ai demandé, euh, commandant Cousteau, comment il faut faire pour faire de l'océanographie. Alors, il m'a dit qu'à Paris 6, il y avait une formation en fait, d'océanographie, ce que j'ai fait. Euh, je suis rentré, j'ai eu un DEA d'océanographie, une thèse d'océanographie. Je me suis retrouvé en fait, à la station biologique de Roscoff, euh, tout simplement parce que Paris 6, ce qui s'appelle maintenant Sorbonne, euh, université, je crois, a trois stations de biologie marine, une à Roscoff, et deux en Méditerranée, à bagnoul- sur mer et à Villefranche-sur-Mer. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la, la, la biodiversité. Donc, euh, vous savez qu'à Roscoff, il y a un marnage qui peut atteindre 13 mètres, donc énormément en fait, de biodiversité sur les strands. Et donc, je suis allé faire ma thèse en fait, euh, à, à Roscoff. Donc, j'ai fini ma thèse à Roscoff. Je vois qu'il y, y a pas mal de jeunes, d'étudiants, etc. Donc, après, le parcours, c'est un parcours classique. Moi, mon rêve, c'était de faire de la recherche. Donc, euh, je suis parti en postdoc. Donc, j'ai passé deux ans de ma vie en fait, à alors c'était bien, hein, c'était l'université de Californie à Santa Barbara, donc je peux vous dire que c'était pas mal. Et puis après, donc, je suis revenu en Europe, c'était un peu moins exotique, c'était à Anvers, en Belgique, donc j'ai passé un an à l'université d'Anvers, donc trois ans de postdoc, et j'ai intégré le CNRS en fait en, en 99. C'était mon rêve, en fait, de faire de la recherche, de la recherche donc je suis rentré en fait, au CNRS en 99. Avec un projet de recherche qui était en fait un projet de recherche décophysiologie physiologie euh, déco marine, je m'intéressais aux vers marins. Alors pourquoi les verts marins tout simplement parce que les annélides euh, et je parle aussi des vestimentifères, les vers dont je vais vous parler un petit peu, ce sont des organismes qui ont colonisé à peu près tous les environnements. On va en trouver en fait dans la terre, c'est les fameux vers de terre euh, ou les oligoquettes, On va les trouver dans le domaine marin, c'est les annélides polyquettes, et on va les trouver aussi dans les rivières. C'est ce qu'on appelle les annélides aquettes, c'est les sensus. Et donc, ce qui est hyper intéressant quand on s'intéresse à l'écophysiologie et à des organismes qui colonisent des milieux variés. C'est que lorsque l'on va étudier un processus physiologique, c'est comme si on avait une grosse loupe et c'est beaucoup plus facile en fait, pour voir en fait, notamment les adaptations respiratoires. Et je me suis intéressé à deux environnements, donc deux environnements extrêmes, notamment euh, les sources hydrothermales profondes. Donc euh, je vois Olivier qui est là. Donc on a embarqué euh, tous les deux en fait, sur une campagne oceanographique. Je crois que c'était dans le Pacifique, il y a quelques temps, il y a quelques années. Hein. Et, euh, et en fait, je m'intéressais à Riftia en fait, euh, euh, ce ver géant qu'on appelle vestimentifère et qui nous posait plein de problèmes, c'est à dire que ce ver n'a pas de tube digestif, n'a pas de bouche, n'a pas d'anus. Et en fait, on se posait la question comment il respirait en fait, dans un milieu extrêmement toxique où il y avait plein d'hydrogène sulfuré. Et j'ai décrit en fait, le mécanisme de liaison d'hydrogène sulfuré sur ces molécules en fait, d'hémoglobine que vous voyez ici. Et comme je ne partais pas en mer donc euh, régulièrement, puisqu'en fait, je partais à peu près euh, une fois par an en, fait, en campagne océanographique. J'avais besoin d'un organisme de référence et l'organisme de référence qui était proche des vestimentifères et qui était sous ma fenêtre euh, à Roscoff, c'était l'Arenicola Marina, qui était aussi un organisme qui vit dans un milieu extrême. Parce que quand on parle de zone de balancement des marées, les strands, euh, c'est un milieu extrême. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je m'intéressais en fait aux relations de ces pigments respiratoires vis à vis de l'oxygène comment ces organismes étaient capables de respirer dans ces milieux extrêmes. Donc bah, je suis parti régulièrement en, fait, en mer, en fait, sur des bateaux océanographiques, des bateaux de génavir et des bateaux américains, où on a navigué à peu près, en fait, voilà, vous avez les spots où on plongeait avec, euh, avec euh, les bateaux de l'Ifremer, euh, les sous-marins de l'Ifremer. Et donc euh, on allait chercher en fait, des verres au fond des, des océans. Euh, comment ça se passe c'est comme ça alors euh, juste pour euh, c'est vraiment une, une petite illustration. Donc, au fond en fait il faut savoir que le fond des océans n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est figé. Euh, on dit que le Pacifique c'est un renouvellement de 10 cm par an en fait, le, au niveau du fond des océans. Euh, L'Atlantique c'est 1, 2 cm par an. et au fond vous avez des montagnes sous-marines alors c'est des grandes montagnes hein, qui, font, euh, qui peuvent faire 3000 mètres de haut. Euh, au, au milieu en fait, il y a un volcanisme qui est très très marqué. Et autour de ce volcanisme, il y a une biocénose, un écosystème qu'on ne connaissait pas il y a encore une trentaine d'années. Je me souviens, il y a une personne qui était très célèbre en fait, ici et qui s'appelle Daniel Desbrouillères, Lucien Loubier, qui ont vachement bossé en fait, sur ces hydro... sources hydrothermales. Ils travaillaient à l'IFREMER et donc on plongeait tous les jours en fait, sur ces sources hydrothermales pour aller chercher des, des bestioles. Donc voilà, donc un bateau de l'Ifremer, on a plongé en fait sur le Nautil, l'Alvine. Euh, et ça, c'était mon rêve. Je me souviens que quand, quand je vais vous donner un peu quelques anecdotes, parce que finalement, ce que je vais vous raconter, c'est aussi une histoire de vie. Et euh, quand j'ai en fait, eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle André Toulmont pour ceux qui connaissent, en fait, ça a été le directeur de la station biologique de Roscoff. Et j'étais, euh, je faisais mon service militaire et puis euh, je m'embêtais un peu. Et donc, euh, je, je, un jour, je me retrouve en fait, dans un couloir en fait, à, à Jussieu, puis je vois une petite étiquette euh, recherche étudiant pour aller sur les sources hydrotamales profondes. C'était mon rêve. Donc, je téléphone et puis il me dit euh, « Non, non, mais toi, tu es, es militaire, tu ne vas pas pouvoir venir avec moi. » Et finalement, j'insiste et j'embarque avec lui euh, sur, euh, sur ses campagnes océanographiques. Et c'est le début en fait, de, de, de cette carrière, de, cette, de ce travail en fait, sur, ces, euh, sur ces milieux extrêmes. Donc, juste, euh, c'est pour vous dire que Regardez bien tous les signes qu'il y a autour de vous, souvent il y a des petits signes qui, vous, qui peuvent vous orienter votre vie et, et je peux vous dire que là c'était un hasard, je tombe sur un panneau, euh, cherche étudiant pour aller dans le Pacifique et euh, j'ai pris l'opportunité d'y aller. Donc voilà comment ça se passait, Donc on plongeait régulièrement en fait, euh, au fond de ces océans, on ramenait des verres, on faisait des manips en fait, euh, sur, sur les bateaux. Ces verres, vous les avez ici encore. En fait, c'est Riftia, pachyptila. En fait, c'est des verres qu'on appelle des vestimentifères. Alors, il y a eu énormément de variations au niveau de la taxonomie. Mais c'est un verre en fait, qui fait, en fait de quelques, quelques mètres à plusieurs mètres. Et donc, ce qui est rouge, c'est une hémoglobine extracellulaire également. Et donc, je travaillais en fait, sur la physiologie de cet organisme. Et donc, ça, c'était vraiment un milieu extrême. Et j'ai travaillé également sur un autre milieu extrême qui est celui-ci. Donc, en fait, c'est la plage. La plage, on pense que c'est un milieu sympa, on met sa serviette, on va se baigner, euh, on bronze, euh, mais pensez aux organismes qui colonisent en fait cette zone, euh, cette zone de balancement des marées, les espèces qui colonisent en fait les strands ben, sont soumis à énormément de variations. En fait, euh, la salinité, bien évidemment, vous savez qu'en Bretagne, il pleut un petit peu, donc eau douce, eau salée, euh, variation de température, il peut faire chaud, il peut faire froid, euh, etc, etc, etc. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, alors vous voyez, vous connaissez cette petite trace, hein, c'est la trace que laisse un, un arénicole, arénicola marina, alors en Bretagne aussi, on l'appelle le Buzug. et moi ce qui m'intéressait, c'était une question, en fait, euh, je me suis dit, mais comment il arrive à respirer entre la marée haute et la marée basse Et je peux vous dire, quand je disais ça, ça intéressait absolument personne, tout le monde disait, mais on s'en fout carrément. Et finalement, donc c'était intéressant, parce que finalement, il y avait un modèle, il y en avait plein, euh, C'était en bas de, de mon bureau et donc je pouvais aller collecter en fait, des arénicoles. Et euh, juste pour vous donner quand même une échelle, et c'est intéressant quand on regarde ça, c'est que ce verre, il a 450 millions d'années. Ça fait 450 millions d'années que ce verre vit entre la marée haute et la marée basse. Pour vous donner quand même une échelle, notre ancêtre, Lucie ou Toumaï, ça dépend, Lucie c'est 3 millions d'années, Toumaï 7 millions d'années. Donc 3 millions d'années contre 450 millions d'années. Donc, vous voyez, c'est quand même une échelle de temps assez incroyable. Et lui, ça fait 450 millions d'années qu'il vit comme ça. Et donc, cette question, c'était un travail de recherche fondamental. C'était essayer de comprendre comment le verre respire entre la marée haute et la marée basse. Alors, ça se passait comme ça. Donc, on allait chercher des verres. Donc, on amenait ces arénicoles en fait, au laboratoire. Et puis, juste ce que l'on a trouvé, on a trouvé quelque chose de bizarre dans le système circulatoire de ces vers marins. Vous ici et moi, en fait, on a ça, en fait, dans le système circulatoire. Vous avez des globules rouges, des globules rouges. En fait, c'est une cellule à nucléer dans lequel vous avez une protéine qu'on appelle une hémoglobine qui va lier réversiblement l'oxygène. En fait, c'est un sac à hémoglobine qui va transporter l'oxygène. La différence entre nous, c'est qu'on a un typage sanguin, donc ABO ou résus positif ou négatif. Alors ça, c'est l'image simpliste. Hein. Je vous disais qu'il y a plus de 300 groupes sanguins différents. Et finalement, ce que l'on a trouvé chez ce ver marin, c'est ça. Donc au démarrage, on parlait tout à l'heure de la pêche et comment on allait récupérer en fait, l'hémoglobine. Bah, ça se faisait comme ça au démarrage. Donc c'était, j'allais sur la plage avec mon seau, ma bêche, mes, mes, mes bottes, chercher de la rélicole. Je ramenais en fait, ces verres, en fait au laboratoire. Et vous voyez, par transparence, on voit un vaisseau. Il y a des, il y a des arbuscules, c'est les branchies extérieures. Et donc je prenais en fait, le sang de cet animal et j'ai trouvé cette molécule. Alors qu'est-ce que c'est que cette molécule cette molécule, c'est une hémoglobine extracellulaire. Nos hémoglobines à nous sont dans des globules rouges. Nos hémoglobines à nous sont des hémoglobines tétramériques. Vous avez quatre chaînes par hémoglobine, ce qu'on appelle des chaînes alpha et des chaînes bêta. Notre hémoglobine est capable de lier quatre oxygènes à la fois. Et moi, j'ai trouvé ça. Cette molécule, elle était capable de lier 156 oxygènes à la fois. Par contre, en travaillant sur la structure de cette molécule, donc n'est pas un dessin d'artiste hein, c'est de la cryomicroscopie, c'est vraiment la forme de la molécule que l'on trouve en fait chez ce ver marin. Et cette molécule en fait, est, euh, donc elle est en dehors des globules rouges, elle est 40 fois plus oxygénante, en faites le rapport 4 156 donc 4 un peu euh, c'est 40 fois plus euh, elle peut transporter 40 fois plus d'oxygène et surtout en fait, elle est 250 fois plus petite que le globule rouge. Alors quand j'ai trouvé ça, ça a été un peu une révolution parce que finalement je me suis retrouvé un jour convoqué à Paris dans un club savant qui s'appelait le club du globule rouge. Ben, ça existe, hein, le club du globule rouge existe. Et donc on m'a dit, c'est pas possible, nous on est, euh, on est le club du globule rouge, donc euh, tout ce qui est hémoglobine, ça se trouve dans un globule rouge. Et je me suis retrouvé dans un amphi comme ça, un samedi matin dans un hôpital parisien. Alors je venais, en fait, j'étais le gars qui débarquait de Roscoff, un peu... Euh, je dis toujours que j'étais soit le con dans un dîner de cons, Soit, en fait, j'étais un gars qui allait faire l'interlude de médecin et finalement, au démarrage, tout le monde rigolait. Il va nous parler de ses vers marins, mais on s'en fout. Il va nous faire rigoler, etc. Puis à la fin, ils me disent ils sont de nouveau. Mais ce n'est pas possible, monsieur Zal, vous n'avez pas trouvé ça. Nous, on cherchait depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin universel. Et donc, en fait, on avait trouvé chez un ver marin l'ancêtre de nos globules rouges. Vous voyez, au démarrage, purement à hasard, purement de la recherche fondamentale. Et je retourne à Roscoff. Et donc, euh, là, je dis, euh, je dis en fait, à une personne qui était avec moi à l'époque dans le laboratoire, c'est vachement bien la respiration du verre marin, mais euh, là, il y a des médecins qui disent qu'on peut sauver des vies avec... Alors là, on me dit :« Ah non, non, non, non, non, Toi, tu fais de la recherche fondamentale, donc tu restes à ta place. Hein, es un chercheur, tu restes à ta place. Tu fais des publications, tu fais des conférences, mais euh, certainement pas de la valorisation. Parce que vous savez, en fait, encore. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais il y a quand même un schisme, en fait, au niveau français, c'est que finalement, vous êtes catalogué en fait, en tant que chercheur de recherche fondamentale, et surtout, vous n'allez pas faire de la valorisation, parce que, en fait, vous tombez dans le privé, dans ce qui est mercantile, dans l'argent, euh, dans la valorisation. Et ça, c'est un mal typiquement français. Aujourd'hui, euh, j'espère que ça bouge, on m'a dit que ça bougeait, mais j'ai l'impression qu'il a, quand j'y étais, il y avait un mur de Berlin euh, entre la recherche publique et la recherche privée. Et je trouve qu'à ce moment-là, quand on m'a dit « reste à ta place, c'est pas ton boulot », on m'a planté la graine de la frustration. Et, euh, et je me suis dit « mais pourquoi on n'aurait pas le droit d'aller de, de, voir si ça fonctionne ?» Et donc, donc là, c'était à la fin de ma thèse et donc je garde tout ça, bien évidemment. Je devais faire soutenir ma thèse, donc je soutiens ma thèse, je fais mes publications, je pars en postdoc. Et quand je suis recruté au CNRS, je me dis bon, là, ils peuvent, ils peuvent plus me virer. Je vais tester. Et donc, donc ce que je fais, c'est que je vais donc les premières semaines, je vais chercher des arénicoles sur la plage. Je les ramène en fait au laboratoire. Je purifie en fait ces molécules comme je faisais d'habitude. Et puis, en fait, euh, les premières manipses, je fais des tests en fait, sur des animaux de laboratoire et, et ça fonctionne. C'est à dire que vous exsanguinez en fait, un rat, une souris, vous lui enlevez en fait, euh, une partie de son volume, euh, son volume sanguin, vous l'injectez en fait l'hémoglobine d'arénicole, et il ne se passe absolument rien. Donc ça fonctionne. On peut remplacer l'hémoglobine d'un vertébré par une hémoglobine d'un vertébré. Et, euh, et donc, euh, donc, je continue à travailler sur cette molécule. Je décris en fait pas mal de choses. Donc aujourd'hui, cette molécule, on la connaît en fait de la structure primaire, la structure quaternaire en passant par la, par, les, par la génétique, par les gènes. On a les CDNA qui codent pour la molécule. Donc, je continue mon travail de chercheur. Donc ça, c'était de 99 à 2007. Donc, je faisais un peu ça, un peu. Euh, euh, J'avais mon projet de recherche, en fait, de recherche fondamentale qui était. Euh, voilà, euh, c'était euh, travailler sur les sources hydrothermales, faire de l'écophysiologie sur. Différentes espèces et j'avais un double projet qui était de tester en fait mon hypothèse de est ce que ça peut sauver des vies? Et, euh, et donc, je, donc voilà, donc euh, la molécule, donc ça, ça vous donne un peu l'échelle. 450 millions d'années, 3 millions d'années en fait pour Lucie, les hémoglobines tétramériques contenues en fait dans un globule rouge. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant qu'on travaille sur l'hémoglobine, c'est que cette molécule, elle est extrêmement bien conservée dans tout le règne du vivant. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous savez, mais vous allez chercher le gène de l'hémoglobine dans un arbre, dans une, dans une plante verte, vous allez trouver de l'hémoglobine, vous allez me dire à quoi ça sert. Mais en fait, l'hémoglobine, au démarrage, c'était une protéine qui piégeait l'oxygène. Elle n'était pas encore une protéine qui allait transporter de l'oxygène. Et en fait, vous savez qu'à l'origine, l'évolution s'est faite sur un milieu anaérobie qui est devenu aérobie en fait dans un deuxième temps. Et en fait, c'était une molécule qui piégeait l'oxygène qui devait être toxique en fait pour les organismes anaérobie. Et ça a évolué vers un transporteur d'oxygène. Et souvent, je me retrouve en fait, j'étais encore il n'y a pas très, très longtemps dans un hôpital à Poitiers, on me dit euh, il, y a un, il y a un immunologiste, un médecin immunologiste qui me dit non, non, ce n'est pas possible parce qu'une protéine étrangère, c'est ça, ça, forcément réaction immunitaire. C'est marrant parce qu'il y a énormément de choses qui sont marquées dans des bouquins cravé dans le marbre et je leur ai dit ben non, aujourd'hui, la, la science s'est fait pour évoluer et aujourd'hui, on a montré que cette molécule n'était pas immunogène, pas allergène. Et donc ça, ça a été démontré, ça a été publié. Mais encore, ça reste dans les bouquins de médecine que toute protéine étrangère crée des réactions immunitaires. Et donc, voilà les premières manipes que l'on a fait. Donc, euh, c'était en fait euh, les manipes que je faisais à Rennes, dont j'avais trouvé un laboratoire. J'injectais des animaux de laboratoire pour voir si ça fonctionnait. Et je vous disais, c'était mon deuxième projet de recherche un peu en euh, parallèle. Et euh, donc, je montrais que ça marchait. Donc, ça a fait pas mal de buzz à l'époque. On a déposé les premiers brevets avec le CNRS. Et puis, en fait, j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire dans un laboratoire de recherche fondamentale. Et, euh, et donc, en allant à Roscoff, j'entends par hasard à la radio euh, prix, de la, prix de la création d'entreprises innovantes du ministère de la Recherche. Je me dis, bah, tiens, je vais essayer. Donc je fais en fait le premier concours, c'était en 2005, je gagne 45 000 euros. Je me dis tiens c'est pas mal, il y en a qui pensent que as, tu peux faire des trucs avec ta molécule. Et le truc c'était en fait 45 000 euros, il fallait faire un business plan, commencer à travailler, est-ce que c'est rentable, pas rentable, etc. Et puis donc je fais, je gagne 45 000 euros, c'est marrant parce que je vais voir une boîte de consultance, on me dit je dis ça coûte combien un business plan, on me dit 45 000 euros. Donc je les gagne, je les donne, en fait j'ai rien gagné du tout. Et puis, en fait, l'année la, d'après, je continue. Donc, c'était création-émergence, après création-développement. Et je gagne 450 000 euros en 2006. Donc, je me dis, ah il ouais, y en a vraiment qui pensent que tu vas faire un truc. Et, euh, et finalement, en 2007, je me dis, qu'est-ce que je fais J'avais le choix. En fait, je, je me suis battu pour rentrer au CNRS. C'était mon rêve. Euh, euh, je faisais de la recherche, j'allais naviguer sur les océans, etc. Et, et puis, je me dis, mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage que tu ne pas aller tester, en fait, ça, voir si ça sauve des vies, etc et je décide de démissionner du CNRS. Vous voyez, on se bat pour y rentrer, et je peux vous dire qu'on se bat aussi pour y sortir, parce que ce n'était pas si évident que ça. Donc je me bats pour y sortir, donc je sors du CNRS, et euh, alors là, bien évidemment, les petits copains disent « tu vas te planter, tu vas, c'est pas possible, tu n'y connais rien, tu vas rater, euh, t'imagines le risque que tu prends en, fait, en quittant la fonction publique ?» Et je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit « c'est quoi la vie en fait » Est-ce que la vie, c'est de rester en fait, dans une zone de confort, euh, ou d'aller au bout de ses idées de... Donc, je démissionne et donc euh, souvent, on me dit tu as pris un risque. Je dis non, je n'ai pas pris un risque, j'ai pris ma chance. En fait, c'est la même chose, mais c'est vu d'une autre façon. Et en fait, aujourd'hui, en fait, et Marina, c'est 12 ans après la création, on est toujours là, donc on n'est pas mort en 2007. Et vous allez voir aujourd'hui, en fait, cette société euh, qui a encore été récompensée euh, hier, en fait, le euh, prix santé, en fait, trophée santé d'Europe 1. En fait, on est en train de, de, de, de, de révolutionner des pans entiers de la médecine et notamment en ce moment, la, la transplantation. Donc, 2007, je quitte. Et euh, je me retrouve à la tête d'une société, Emarina. Alors, je peux vous dire que j'y connaissais absolument rien en création d'entreprise. Par contre, là, je rencontre, en fait, euh, et donc, vous savez, alors pour ceux qui sont jeunes, 2007, c'était quand même la crise des subprimes, une crise mondiale où tout s'écroule, où il n'y a plus d'argent, où personne ne veut sortir son portefeuille. Et par contre, je rencontre, je là, en fait, euh, il, y a, il y a une élection présidentielle, peu importe le président, mais il crée une loi qui s'appelle la loi TEPA, qui permet à des personnes qui payent l'ISF de, au lieu d'envoyer leur chèque à bercy ils envoient leur chèque dans une entreprise euh, du territoire. et donc il y a les premiers euh, réseaux de business angels qui sont créés euh, notamment en fait Finistère Angel donc en Finistère les premiers business angels sont... Donc, les business angels ce sont des personnes qui ont créé leur entreprise, qui ont réussi et qui à un moment donné veulent développer leur territoire bien évidemment ils ne sont pas contre gagner de l'argent mais en fait dans la première, dans leur état d'esprit c'est vraiment développer en fait euh, l'économie locale. Et là, je rencontre une personne que vous connaissez qui s'appelle Patrick Franchet. Patrick Franchet, le premier président, en fait, de Financière Angel. Et il vient me voir. Il me dit « Je vais t'aider ». Je lui dis « Mais tu veux vraiment m'aider Parce que là, euh, c'est difficile. » Alors, j'ai créé en mars 2007. En septembre 2007, je vais voir le président du tribunal de commerce de Morlaix. Et je lui dis « Je vais fermer parce que je ne trouvais pas d'argent. » Et lui, il vient, il me dit « Je vais t'aider ». Et puis il me dit « Je vais t'aider, mais en plus, je vais t'apprendre ». Donc il passe du temps à côté de moi, donc il me dit, euh, bon t'es chercheur, t'as fait un bac plus 8-11 avec ton postdoc, euh, t'es pas plus con qu'un autre, je vais t'apprendre la finance. Et donc il vient, il passe du temps avec moi, donc il m'apprend à lire un compte de résultat, à faire un bilan, à faire un business plan, etc. Et, euh, et donc j'en suis extrêmement reconnaissant, donc euh, vous pourrez lui dire que j'en suis extrêmement reconnaissant et puis je le vois de toute façon bientôt. Et donc c'est grâce à lui en fait, tout ça c'est grâce à lui et donc c'est devenu plus qu'un investisseur, c'est un ami. Et donc, aujourd'hui, et marina c'est 40 personnes. Euh, alors, je me bats beaucoup pour le territoire. Donc, je me bats beaucoup pour le territoire. Alors, on m'a demandé d'aller aux États-Unis, d'aller en Suisse, d'aller en Amérique du Sud, etc. Je me dis pourquoi, je vais dire, ce verre, il a été trouvé sur la plage. Euh, pourquoi aller ailleurs Donc, j'ai développé, en fait, ma société à partir de Morlaix. Donc, Morlaix, en fait, on était dans une pépinière d'entreprise. On a tout repris. Aujourd'hui, il y a une grande partie des collaborateurs qui sont à Morlaix. Euh, on a construit nos laboratoires, etc., euh, bien évidemment, à un moment donné, il s'est posé la question de, de la ressource. Est-ce que j'allais défauder toutes les plages de Bretagne ou est-ce que j'allais trouver une solution pour produire mes arénicoles Et Donc aujourd'hui, en fait, on produit nos arénicoles en aquaculture, je vous en parlerai. On a très tôt été aussi en contact avec les États-Unis pour des développements, notamment l'armée américaine, l'US Navy, qui est venu nous trouver pour une application. Donc on a ouvert un bureau aux États-Unis, à Boston. Et puis bien évidemment, vous avez des Parisiens qui ne veulent pas venir en Bretagne, donc on a ouvert des bureaux à Paris. Donc, tout ça, c'est euh, euh, 40 euh, personnes. Donc, quelques mots sur la molécule encore. Donc, vous avez en fait cette molécule en cryomicroscopie. Donc, c'est une nanoparticule. La molécule fait 25 nanomètres vue de face. C'est deux, deux hexagones superposés, 15 nanomètres en fait, vue de profil. C'est un biopolymère géant. 3,6 millions de Dalton. Donc, euh, c'est un très, très gros polymère composé de 156 chaînes de globines, donc capable de lier en fait 156 oxygènes à la fois. Des chaînes de structure. Alors, les chaînes de structure confèrent à la molécule une activité antioxydante intrinsèque. C'est à dire que vous imaginez bien l'hémoglobine dans un globule rouge, il est protégé par pas mal d'enzymes à l'intérieur du globule rouge. Ici, ça a évolué avec la molécule, c'est à dire que tout ce qui va protéger la molécule a évolué avec la molécule. Donc, vous avez des activités antioxydantes sur le, sur le produit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper archaïque. Ça charge et ça décharge de l'oxygène dans un simple gradient de pression partielle. Nos hémoglobines, en fait, c'est un peu plus compliqué. Il faut des cofacteurs pour aller libérer l'oxygène. Ici, c'est hyper basique. La molécule est caractérisée par une affinité qu'on appelle la P50. Et en fait, ça fonctionne entre la P50 et la PO2. Donc, euh, très, très basique. C'est une sorte d'éponge à oxygène. Et donc, quand j'ai trouvé ça, au démarrage, vous savez, ce que je vais vous dire, c'est étonnant parce qu'on se dit euh, après, c'est logique. Mais finalement, quand on est devant, devant ça, on se dit qu'est ce que je vais faire de ça donc, euh, j'ai vu le club du globule rouge, ils m'ont parlé de substituts sanguin. Donc au démarrage, je voulais faire en fait un substitut sanguin. Donc on a toujours dans l'idée de faire ça et on le développe. Mais en fait, finalement, une fois, une personne m'a dit mais pourquoi tu veux monter l'Everest tout de suite Il y a des choses que tu peux faire avant, notamment en fait réfléchir à des applications au manque d'oxygène. Mais je peux vous dire qu'au démarrage, je ne voyais pas toutes les applications dont je vais vous parler. Je voyais juste un truc qui était rouge et qui ressemblait à un culot globulaire. Et à partir de là, on a commencé en fait à développer des applications donc, des applications qui sont variées, en fait. Euh, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est une plateforme technologique. En fait, on a une molécule qui transporte de l'oxygène. Et donc, nous, on s'est posé, on s'est dit, où on a besoin d'oxygène ben, Finalement, en fait, tout organisme vivant, alors je ne parle pas des organismes anaérobies, mais la plupart des organismes vivants ont besoin d'oxygène pour vivre. En fait, euh, l'oxygène, c'est quand même le, le gaz ou le fluide de la vie avec le sang. Et on s'est dit, ben, finalement, on peut... On a besoin d'oxygéner des cellules, donc on va on va définir en fait des produits de culture cellulaire. Donc pour, pour oxygéner les cellules, on a créé un produit qui s'appelle Hemoxel. On peut ben, un organe quand il est déconnecté, ben, finalement, il va manquer d'oxygène. Donc on a créé life pour oxygéner les greffons en attente de transplantation. Pareil, une plaie, une plaie hypoxique, en fait, une plaie, en fait, bah, ça a besoin d'oxygène parce que finalement, une plaie, quand vous imaginez ça, c'est de la culture cellulaire, en fait, juste sur, en 3D, mais c'est de la culture cellulaire. Donc, on a besoin d'oxygène. On a fait des pansements actifs qui s'appellent HEMILING. Et puis, finalement, quand on a une hémorragie ou un problème d'ischémie, on a aussi besoin d'oxygène et on a créé un autre produit qui s'appelle HEMOXY CARRIER. Donc, vous voyez, avec cette molécule, on a une plateforme technologique. Aujourd'hui, tout ça, c'est breveté. C'est 60 brevets déposés dans le monde entier. Euh, avec cette plateforme technologique, on dépose un, deux brevets par an. Et euh, aujourd'hui, on est extrêmement sollicité. Quand on a un problème, une problématique en fait, d'oxygénation, on appelle les marinas parce que peut-être qu'ils ont une solution. Et donc, on a énormément de contacts un peu dans, dans tous les domaines. Je, vous, je vais vous en donner quelques-uns, mais c'est assez incroyable. On a deux ou trois contacts par semaine de personnes qui veulent tester la molécule. Alors, comme je vous disais, moi, j'étais biologiste. Je n'allais pas défauder toutes les plages de Bretagne. Donc, euh, on a beaucoup travaillé sur le, la zootechnie, comment on reproduit ces arts inicoles. Donc, on a acheté une ferme, la ferme marine de Noirmoutier, sur l'île de Noirmoutier. Alors, souvent, on me dit mais pourquoi tu n'as pas fait ça en Bretagne ben, Tout simplement parce que c'était hyper difficile. C'est-à-dire qu'on voulait créer une ferme des nouveaux et à chaque fois qu'on avait un terrain où il y avait des personnes qui, voulaient acheter, qui, qui étaient prêts à vendre leur terrain, il y avait toujours quelqu'un qui levait le doigt en disant, ah, non, ça se fera, mais pas chez moi. Et donc, en fait, finalement, je, pour l'anecdote, une fois, on, était, on avait trouvé une, un terrain sur la presqu'île de Crozon, à, à Roscanvel. Et euh, finalement, on va en mairie, on avait fini, on était prêts à acheter le terrain et euh, tout était euh, quasiment euh, cadré. Et donc, je présente et puis il y a quelqu'un au fond de la salle qui lève la main, il me dit, ah, non, ça ne se fera pas. Je dis, mais comment ça Il me dit, j'ai vu des traces de l'outre sur le terrain que vous voulez acheter. Et donc, euh, je lui dis, et alors, la loutre, elle, elle est peut-être passée, elle n'habite pas là. Euh, ah ben non, c'était un terrain à loutre, donc c'était espèce protégée donc c'était impossible de faire quoi que ce soit. Donc, euh, bah, donc okay. qu'est-ce qu'on a fait Donc, euh, on a acheté une ferme, euh, FMN, la ferme marine de Normoutier, sur l'île de Normoutier, elle avait toutes les autorisations. Il euh, y avait peut-être des loutres, mais en fait, il euh, y avait l'autorisation. Et en fait, c'était une ferme qui produisait du turbo label rouge. Donc, quand j'ai acheté FMN, j'ai acheté 100 tonnes de turbo label rouge. On les a vendues depuis, hein, parce que euh, parce que ce n'était pas pour ça qu'on a acheté. En fait, on a acheté cette ferme principalement pour les autorisations de production. Quelques mots sur la reproduction de ces vers marins. Alors, les vers marins, dans la nature, ça vit 6 ans à peu près. Ça se reproduit une fois par an, à peu près en octobre, novembre. Euh, les sexes sont séparés, donc euh, mâles, femelles. Et donc aujourd'hui, on a une source génétique de géniteurs, en fait, qui sont dans ce qu'on appelle une nursery. et en jouant sur la température et la, et la luminosité, euh, on peut les faire reproduire toute l'année. Donc, en fait, on a énormément travaillé sur le cycle de reproduction. Parce que nous, il nous fallait des larves toute l'année pour pouvoir euh, pour pouvoir produire en fait euh, des quantités euh, des quantités importantes. Cette ferme, elle est capable de produire 30 tonnes d'arénicoles à l'année. Elle fait 13 hectares. Et donc, euh, ce que vous voyez en fait, c'est des photos de la ferme. Donc, on, bien évidemment, on a complètement reformaté la ferme. Donc, vous avez en fait euh, ici la source. En fait, euh, c'est dans la nurserie, euh, donc euh, où il y a nos géniteurs. Là, c'est la partie grossissement. Alors, la partie grossissement. On en a parlé tout à l'heure, c'est des grandes piscines de 2000 mètres carrés dans lesquelles en fait, il y a du sable. Et donc euh, là, on va ensemencer ces piscines euh, et récolter en fait, régulièrement de la matière première. Une fois qu'on a fait ça, donc, euh, on récupère en fait, notre matière première et là se passe euh, l'extraction. C'est ça aussi qu'il faut comprendre et aussi on en parlait tout à l'heure. C'est le plus dur en fait, moi, dans, dans, dans, dans ce qui s'est passé dans les marinas. C'est l'industrialisation des process, le scale up en fait de passer d'un verre à, à des tonnes. Comment on fait Vous imaginez, je n'allais pas prendre ma seringue pour récupérer l'hémoglobine de tonnes de verre. Et donc tout ça, ça a été le plus difficile. Le scale up, ça a été le plus difficile. Aujourd'hui, on travaille avec des glaçons de 300 kg de verre. Donc ça, c'est un badge de production. On a développé nos outils d'extraction. Donc ça se passe comme ça. C'est que la molécule, en fait, le verre marin, on va le récolter. On a des machines de récolte de verre marin. Ensuite, on va les congeler. Comme c'est une hémoglobine extracellulaire, la première étape en fait, de fabrication, c'est la décongélation de notre matière première. Quand on les décongèle, on crée un choc hémorragique. Donc, en fait, vous imaginez un glaçon dans un grand bioréacteur euh, dans lequel en fait, il y a un tampon euh, d'extraction en fait, du liquide. Et donc, euh, la décongélation va créer un choc hémorragique. Donc, on va séparer le liquide du solide et dans le liquide, il y a nos molécules d'intérêt. Et là, on va les purifier en, fait, en fonction, du, euh, en fonction bah, de ce que l'on veut, notamment la, la, la purification euh, du verre à la molécule. Donc, à la fin, on a une molécule pure. Ça, ça dure à peu près cinq jours, en fait, le process de, de, de fabrication de nos, nos produits pharmaceutiques. Imaginez-vous aussi, c'est euh, de dire, quand j'allais voir une boîte pharma en disant... Je veux extraire de l'hémoglobine d'un verre marin. Mais jamais le verre marin ne rentrera dans mon, dans, mon, dans mon usine pharmaceutique. Donc, on a trouvé, on a, il a fallu trouver des process. Comment on fait rentrer en fait un verre dans une industrie pharmaceutique En fait, on a trouvé plein de moyens, en fait, mais ça nous a demandé pas mal de brainstorming. Aujourd'hui, le verre, il ne rentre pas dans l'industrie pharmaceutique. Ce qui rentre, c'est le jus de décongélation et on va traiter le jus de décongélation dans un système fermé. Et donc, on a trouvé, on a, on a inventé en fait tout le système d'extraction de, de ces molécules. Donc aujourd'hui, euh, vous avez ça, donc euh, c'est euh, la molécule Donc vous avez des poches. Hein, donc cette petite poche, en fait, c'est une poche qui contient l'hémoglobine que je vous ai montrée. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est euh, ce que vous avez ici. C'est l'équivalent d'une poche de sang. L'équivalent d'une, encore une fois, poche de sang, c'est un culot globulaire. Donc une poche, c'est 450 millilitres, donc euh, avec un taux d'hématocrite de 14 grammes par décilitre. Ici, ce qu'on voit, c'est une hémoglobine lyophilisée. Donc en fait, vous avez l'équivalent d'une poche de sang sous forme lyophilisée. Quand vous donnez votre sang, je vous rappelle, 42 jours, 4 degrés. Ici, 50 dates de péremption à température ambiante. Donc, on, on, on casse complètement en fait le, la possibilité de faire des stocks. On peut avoir des stocks en fait. Et vous imaginez le camion de SAMU avoir ce, ce produit-là dans un camion de SAMU ou dans un camion de pompier. Il n'y a plus de problème de logistique. Il n'y a plus de problème de froid. Il n'y a plus de problème de. de, de, de il n'y a pas de typage sanguin. Donc, en fait, on a un produit universel sous forme de poudre lyophilisée. Et donc ça, ça a été notamment développé par l'US Navy, j'étais en fait en, dans une conférence en Italie, dans une conférence scientifique, je parlais en fait de, de mes travaux, et je reçois en fait à la fin de la conférence, je reçois un SMS, nous représentons les intérêts de l'US Navy, on veut vous avoir dans les 15 jours à Washington. Je pensais que c'était un gag, et donc c'était pas un gag, en fait je me retrouve à Washington 15 jours après. Et il m'explique, alors je dis, oui, vous êtes des militaires, donc vous avez besoin de produits sanguins parce que le choc hémorragique par balle. Euh, il me dit ah non, pas du tout, vous êtes à côté de la plaque, c'est pas ça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin en fait, de produits pour les blasts. Alors, qu'est-ce que c'est un blast En fait, euh, bah, il m'explique que les guerres sont modernes, c'est des bombes qui explosent. Et finalement, c'est un effet de souffle qui va taper la boîte crânienne euh, des militaires en fait, sur un champ de combat, un champ de militaire qui va créer en fait, un AVC, un accident vasculaire cérébral par, par un œdème. Et ils me disent, voilà, donc on a besoin de temps pour aller transporter les militaires à l'arrière. Est ce que vous pensez que ça va marcher? Euh, on n'avait jamais fait ça. Et donc, en fait, on a signé un, très rapidement un accord de collaboration qui s'appelle un crada. Et on a avancé avec eux. Et donc, on a effectivement montré qu'on était capable de. Alors, c'était des modèles cliniques, précliniques. On était capable d'oxygéner, en fait, les cerveaux, pas pendant une heure, mais pendant plus de deux heures, en fait, avec des très faibles doses, en fait, de cette molécule. Maintenant, le premier produit qui arrive sur le marché, c'est celui là. Donc, EMO de life. Euh, EMO de life. C'est un entrant à toutes les solutions de préservation de greffons. Donc là, vous avez en fait, vous avez alors c est, c est, encore une fois, quand vous voyez ça dans la pharmacie, vous allez acheter votre boîte de Doliprane, vous dites est un truc jaune, il y a des médicaments dedans. Mais imaginez tout le process, toute la réflexion qui est derrière tout ça, c'est à dire un petit flacon comme ça qui contient en fait un gramme d'hémoglobine d'Arenicol pour une transplantation. Quand vous voyez en fait ce, ce produit là, ben, qui est packagé, qui est ben, vous avez déjà fait quelque chose, c'est à dire que vous dites. Ok, l'idée que j'avais n'était pas si loufoque, donc euh, on arrive à en faire des produits. Et Modolive, c'est un dispositif médical de classe 3 euh, qui est vraiment, vraiment à l'étape finale d'homologation. Donc on a passé quasiment tous les tests et donc on attend incessamment sous peu l'autorisation le le, de commercialiser en Europe puisque c'est un marquage chez eux, ce n'est pas une AMM. Vous avez ici l'utilisation dans un bloc opératoire. Donc euh, ce n'est pas... Une, pas euh, alors aujourd'hui, il y a deux types de donneurs. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier ça, avec ça, mais en fait, euh, il y a des donneurs en mort cérébrale. Donc, euh, quand on est en mort cérébrale, on a un donneur potentiel d'organes. Et euh, depuis, alors je le dis toujours parce que, encore une fois, je vois des jeunes dans la salle depuis l'arrivée des radars sur la route. Alors, c'est dommage qu'on les a cassés. Mais en fait, euh, il y avait de moins en moins de tués sur la route. Donc, les autorités euh, ont autorisé à prendre des greffons sur des personnes en arrêt cardiaque, ce qu'on appelle des Maastricht 3. Euh, donc, c'est des personnes qui sont décédées par arrêt cardiaque et on prend aussi les organes maintenant sur les personnes euh, décédées par Maastricht 3. Alors, il faut que ça se passe en fait dans, dans un hôpital. Donc, il y a tout un protocole, mais on prend ces organes. -là. Et donc, euh, aujourd'hui, qu'est ce qui se passe? C'est que on peut euh, on peut prélever ces organes et on les garde en fait dans des liquides à froid à 4 degrés, ce qu'on appelle euh, en col statique euh, en fait, à froid, en, en hypothermie ou dans des machines de perfusion. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que et ça, c'est hyper important pour l'innovation. C'est que finalement, il faut aller voir les praticiens, les cliniciens. Les cliniciens, vous savez, un chirurgien, c'est toujours le meilleur du monde. Il sait très tout faire, il sait bien faire et il le fait bien. Et il sauve nos vies. Donc, le but, ce n'est pas de le faire changer en fait, de, de, de protocole, c'est de lui dire qu'est ce qui vous intéresserait? Qu'est ce qui vous permettrait en fait, de, de sauver des vies, d'avoir de, de, une utilité beaucoup plus simple? Et donc, en fait, il nous dit bah, nous, moi, je veux le petit flacon. Je veux le mettre dans ma poche et c'est tout. Je veux que ça soit super simple. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc ce petit flacon aujourd'hui se connecte. Vous voyez ici, c'est une solution de préservation de greffon, mais il n'y a pas nos molécules à l'intérieur. Ça se connecte. On met, on met nos molécules à l'intérieur. Et ça, c'est un litre de solution qui est capable. On est capable de préserver un organe, un rein. Donc, c'est un gramme pour un organe, en fait, pour un rein. Alors, c'est quoi la problématique? Ben, vous imaginez bien hein, quand on déconnecte un greffon, il est déconnecté de la circulation sanguine. Donc, euh, s'il est déconnecté de la circulation sanguine, il n'a pas d'oxygène et donc il meurt très rapidement. Juste pour vous donner une idée, en fait, un cœur, c'est 4 heures. Donc euh, vous imaginez quelqu'un de Brest qui va chercher un cœur à Marseille. Entre le moment où on l'appelle, il est à 4 heures pour faire l'aller-retour. Donc euh, un, un foie et un poumon, c'est 6 heures. Un rein, c'est à peu près 12 heures. Euh, vous allez voir, on a fait une grève de face, c'est 4 heures. Euh, donc c'est une course contre la montre. Et souvent, ça se passe bien évidemment à 3, 4 heures du matin. Donc vous envoyez des équipes là-bas. Donc vous imaginez toute la logistique pour aller récupérer un organe en fait, dans un hôpital et le souci, c'est le manque de temps, c'est à dire qu'aujourd'hui, par exemple, on travaille avec un chirurgien à Paris, à à l'Hôpital Foch, qui nous dit ben voilà, qu'on m'appelle et que je vais chercher encore un, un, un, lui, un poumon en fait, à l'autre bout de la France. J'ai 6 heures pour faire l'aller retour. Et souvent, on perd des greffons et on perd des patients parce que les patients les préparent pour avoir le greffon. Et finalement, si on voit qu'on a pas qu dépasser le temps d'ischémie froide, ben voilà, on perd le greffon et on perd le patient. Et donc, voilà, et ça explique en fait ces personnes qui décèdent aussi euh, euh, sur cette liste d'attente. Donc, encore une fois, vous avez compris que le dénominateur commun de tout ça, c'est l'oxygénation, donc on oxygène à différents niveaux d'organisation du, du vivant. Et donc, la première application dont je vais vous parler, c'est la greffe. Donc, j'ai commencé à en parler. C'est vraiment une problématique de santé publique majeure. Juste pour vous donner quand même une idée, c'est intéressant de parler de coûts. Quand vous avez un patient qui va attendre à peu près 10 ans son rein et qui va être en insuffisance rénale terminale. Ça va coûter en fait, euh, donc cette personne donc, euh, au niveau des, des coûts de la dialyse, c'est à peu près 800, 900 000 euros en attendant d'un rein qui va être en fait sous dialyse trois fois par semaine. Une, tr une transplantation en fait sur la même période avec les immunosuppresseurs, c'est à peu près 100, 140, 150 000 euros. Donc, vous voyez le delta d'économie en fait, au niveau des organismes de santé et surtout, je ne sais pas si vous connaissez des personnes dialysées, mais c'est l'enfer. Ils passent trois nuits par semaine à aller se faire en fait, dialyser, c'est à dire qu'on fait une circulation extracorporelle pour enlever les déchets du métabolisme. C'est une, une drôle de vie. Et donc, euh, je vous invite aussi à lire ce bouquin. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou, ou vu une pièce de théâtre, etc. J'ai adoré parce que en fait, je connais en fait, maintenant le, le cycle, en fait, euh, toute la coordination de la transplantation. Et ça, ça explique extrêmement bien. En fait, euh, ça peut nous arriver tous. Hein. Donc, euh, vous savez qu'on est tous donneurs d'organes, euh, sauf si vous vous déclarez non donneur sur une liste particulière. Mais sinon, on est tous donneurs d'organes. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment un livre très émouvant. Donc, voilà où on en est. En fait, euh, la grève d'organes, c'est quelque chose de, de, qui, qui est passé par certaines phases. Je vous ai marqué quelques points ici. Mais aujourd'hui, en fait, euh, le, les chirurgiens attendent vraiment Emo de life parce qu'en fait, on donne le temps. Alors, il y a eu deux phases, en fait, les immunosuppresseurs qui ont permis de, de transplanter. Euh, ça a été vraiment une grande avancée, notamment il y a un produit que peut être que vous connaissez, qui s'appelle la cyclosporine, qui a permis en fait, de, de transplanter des organes. Et puis aujourd'hui, en fait, Emo de Life, ça va permettre de programmer des transplantations. Vous imaginez en fait en disant on a appelé à 3 heures du matin en disant bah non, on va attendre à 9 heures puisque c'est plus facile d'ouvrir un bloc à 9 h qu'à 3 heures. Donc on peut programmer, on va pouvoir programmer en fait des transplantations. Alors c'est quoi la problématique de la transplantation? C'est ça, c'est à dire que vous avez en fait une personne qui est décédée en fait, par euh, mort cérébrale. Donc il y a ce qu'on appelle une ischémie chaude. C'est à dire qu'à ce moment là, donc, bien évidemment, la personne est oxygénée, donc son sang est chaud. Euh, ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand on va préserver, en fait, on va extraire les organes. Ben, bien évidemment, il va avoir un manque d'oxygène, donc il y a de l'hypoxie et puis en fait, vous allez les mettre à 4 degrés parce qu'on sait qu'à 4 degrés, on descend le métabolisme du greffon et il y a un problème d'hypothermie. Quand on va regreffer l'organe chez un receveur, ben, on passe dans le sens inverse. C'est qu'il y a en fait, des dommages qui sont liés au réchauffement de l'organe et puis en fait, des dommages qui sont liés à la réoxygénation du greffon. C'est ce qu'on appelle l'ischémie reperfusion. Et donc, finalement, s'il y a tout ce cycle qui se fait, en fait, on peut avoir à la fin une fibrose, une apoptose et puis un rejet du greffon. Donc, il faut vraiment jouer sur cette problématique d'ischémie reperfusion. On a pensé pendant très, très longtemps que la conservation des greffons, tout le monde s'en foutait, que ce qui était important, c'était les immunosuppresseurs. Mais non, la conservation, c'est extrêmement important. En fait, si vous avez une image, c'est comme une fondation d'une maison, c'est à dire que si la fondation est mouvante, la maison va s'écrouler. Et donc, euh, on s'est aperçu qu'il fallait vraiment travailler en fait, sur la préservation des greffons. C'est pour ça en fait, qu'il y a eu énormément de, de travail en fait, sur cet aspect là. Donc, vous avez en fait, ici donc, en condition statique, on va préserver un greffon. Donc on va le mettre dans ces grandes glacières et on va les transporter. Donc ici, maintenant, ça, c'est les personnes qui sont en arrêt cardiaque. Ces greffons ont subi bien évidemment le, le processus de, de mort. Et donc, en fait, il y a des machines qui ont été développées où on va un peu reconditionner les greffons. Donc, il y a des paramètres, des marqueurs qui vont dire on peut le greffer ou on ne peut pas le greffer. Donc aujourd'hui c'est à peu près 50% des greffons qui vont sur les machines et 50% qui vont en fait en, en, en stockage à froid. Et donc nos molécules donc vous, que vous voyez ici, en fait, ça fonctionne dans les, deux, dans les deux cas. Et donc on peut mettre nos molécules dans ces, dans ces solutions à 4 degrés, on peut les mettre dans les machines. Et en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, c'est simple. En fait, ça va délivrer de l'oxygène à ces greffons dans ce gradient. Et donc, en faisant ça, eh bien, vous allez voir, on, on augmente considérablement la survie en fait, des greffons. Alors, comment ça, comment ça, ça démarre? Bien évidemment, tout ça, ça démarre par euh, de la recherche. Ça démarre aussi par des collaborations. Donc, nous, on a énormément de collaborations, notamment avec l'Inserm. On continue à publier. C'est à dire que si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, bah, vous faites Medline et vous trouvez en fait, la plupart des, des, des articles que l'on a publié. Et donc ça, c'est des premières manip que l'on a fait avec l'équipe de Poitiers. Vous avez en fait ici des cellules qu'on appelle des LLCPK1. Peu importe, c'est des cellules qui viennent de Rhin et vous avez en fait deux marqueurs. Le premier, c'est la LDH. Le deuxième, c'est l'activité métabolique, c'est le MTT. Vous voyez, et là, c'est des cellules qu'on a gardé 24 heures à 4 degrés avec ou sans notre produit. Et on s'aperçoit que quand on ne met pas notre produit après 24 heures, on a à peu près 80 de mortalité. Et plus on ajoute nos produits, plus on protège en fait les, les, les cellules. Ici, c'est une, cor une corrélation négative, donc on protège et donc, bien évidemment, on redonne de l'activité métabolique. Donc ça, ça a été vraiment la preuve de concept euh, première marquante. En fait, de, de, on va utiliser la molécule en fait en transplantation d'organes. Ensuite, on passe à l'échelle préclinique. Donc, c'est sur des animaux de laboratoire. L'animal en fait, qui est utilisé pour la transplantation, en fait, pour faire des essais, c'est le porc. Donc, ça a été fait. Alors, bien évidemment, euh, ça a été fait avec les comités d'éthique, etc, etc, etc. Et donc, en fait, ce, cet animal, en fait, c'est un large white. Euh, L'expérience la, le, est extrêmement simple. Quand on travaille sur le rein, c'est qu'on a deux reins. Euh, donc, euh, il y a un rein. Donc, euh, les chirurgiens opèrent euh, cet animal, retirent le rein droit. Ils le préservent 24 heures avec ou sans notre produit. Au bout de 24 heures, en fait, ils interviennent à nouveau sur l'animal. Ils greffent le rein qui a été préservé avec ou sans notre produit et ils retirent le rein gauche. Et pendant trois mois, on va suivre en fait différents paramètres physiologiques du rein pour voir s'il a été bien conservé, s'il fonctionne, etc. Donc vous avez quelques images. Je suis désolé, c'est un peu sanguinolent mais c'est voilà. Donc ça se passe comme ça. Donc on mélange en fait le produit, on récupère le rein, puis en fait finalement, au bout de 24 heures, on fait le schéma inverse et on transplante le rein. Donc vous avez en fait ici. Donc ça, c'est ce qui a aussi beaucoup interpellé les chirurgiens. C'est pour ça qu'on est passé après à une autre phase. Vous avez ce qu'on appelle la créatinémie. La créatinémie, je vous invite à regarder vos analyses sanguines, c'est vraiment un marqueur de l'insuffisance rénale. Et donc, souvent, il y a la ligne créatinémie. Donc, vous avez en fait ici deux courbes. Donc, la courbe blanche, c'est les solutions qui sont utilisées aujourd'hui en clinique. Donc, UW, il y a deux solutions. UW, Université de Wisconsin. HTK, c'est le custodial. Et finalement, on s'aperçoit que quand on greffe un rein qui n'a pas eu notre produit, au bout de trois jours, il y a un énorme pic en fait, de créatinémie. Et même, en fait, un mois après la, la transplantation, il n'y a pas un retour à la normale. Avec, euh, avec Emodolife, on met Emodolife à l'intérieur. Vous avez un tout petit AD1 et en fait, un retour extrêmement rapide à la normale. Les chirurgiens nous disent qu'une heure après la transplantation, il y a émission d'urine. Donc, en fait, le rein refonctionne quasiment immédiatement. HTK, une autre, une autre cinétique, mais avec également en fait, une reprise de fonction accélérée en fait, avec ce produit. On a également montré que ça marchait sur les machines. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, mais vous voyez, en fait, statique, c'est en fait la solution seule. Avec la molécule, on réduit en fait, euh, l'AUC, en fait, la, le taux de créatinémie. Les machines ont réduit également le taux de créatinémie. Donc, ça fonctionne en statique et ça, ça fonctionne aussi en dynamique. Alors, pour expliquer comment ça fonctionne et comment on a trouvé ça, en fait, on est totalement dans ce que vous avez peut-être entendu parler, le biomimétisme ou la bio-inspiration. Donc, c'est quelque chose où on parle de, de plus en plus. Et moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que finalement, on a rien, nous, on n'a rien inventé du tout. On a juste compris comment le verre il respirait entre la marée haute et la marée basse. Vous avez ici une arénicole qui est sous l'eau, donc à marée haute. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les branchies ici vont extraire l'oxygène dissous de l'eau. Et en fait, ça va fixer en fait, cette, cet oxygène sur les molécules d'hémoglobine. À marée basse, bah, il arrête de respirer. En fait, le vert euh, arénicola, je vais vous donner un scoop. C'est le champion du monde d'apnée. Il est capable d'arrêter de respirer pendant 6 heures. L'homme, Guillaume Neri, c'est 11 minutes. Donc euh, 11 minutes contre 6 heures. Et donc ici, qu'est ce que vous avez? C'est exactement la même chose. C'est à dire que vous avez un rein qui est connecté ou un organe, ou ce que vous voulez, il est oxygéné par la circulation sanguine. Vous le déconnectez, ben, il manque d'oxygène. Et nous, ce qu'on fait, c'est ben, on met juste en fait, nos molécules d'hémoglobine dans ces, dans ces solutions, ce qui permet de donner une sorte de bouteille d'oxygène en fait, au greffon. Et on reproduit complètement ce qui se passe dans la nature. Et donc, pour la petite histoire, j'avais complètement répondu à ce que je voulais comprendre au démarrage. C'est que le verre, il respire quand il est sous l'eau et il arrête de respirer quand il est dans le sable. Donc, j'avais répondu à ma, à ma question de recherche fondamentale. On a publié les résultats, mais vous voyez, ça donne autre chose. Et aujourd'hui, c'est ces applications-là. Donc, euh, on a montré en fait, que ce produit fonctionnait. Donc ensuite, comment ça se passe Alors ça, c'est intéressant. Vous avez aussi une manip qui est extrêmement simple, qui n'avait jamais été faite en fait, par, euh, par, euh, par des chirurgiens. Vous avez une paire de reins. Un rein qui est dans la, les conditions classiques, donc euh, solution de préservation classique. Un rein qui est avec le mélange. Vous avez ici une PO2. Alors, c'est marrant parce que ça, c'est super intéressant aussi. C'est que quand on va discuter avec d'autres mondes, en fait, le domaine médical, des trucs super simples, en fait, ça leur paraît un truc génial, en fait. Alors que ce qu'on n'a on a rien fait du tout, on a mis juste une électrode d'oxygène. oxygène. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on n'utilise pas notre produit, vous voyez, il y a une décroissance extrêmement rapide, en fait, de la concentration d'oxygène dans le bocal. Ce qui explique, en fait, que finalement, l'organe est en train de mourir. Il n'a plus d'oxygène, donc il, il, est en, il est en hypoxie, et, et donc il est en train de mourir. Dans ce flacon là, donc, vous voyez ce qui se passe. Donc, il y a une chute. Donc, on consomme un peu d'oxygène dissous en fait, du flacon. Là, on a une équivalente P50 égale à la PO2. Donc, on prolonge le plateau. Si c'était ouvert, on prolongeait, on prolongeait, on prolongeait. On pourrait prolonger très, très loin. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on donne juste de l'oxygène en fait, au greffon, ce qui explique en fait, le, comment ça fonctionne en fait, chez, le, chez le patient. Alors ensuite, on est passé sur un essai clinique. Alors là, ça vous fout la trouille parce que vous dites wow, OK, le port, OK, les cellules. Maintenant, c'est du sérieux. On va passer chez l'homme. Donc, on a déposé un, un, un, ce qu'on appelle un, un programme de recherche d'essais cliniques avec Brest. On a toujours voulu que ça soit Brest, en fait, leader en fait, de, de l'essai clinique. Alors, les Parisiens n'étaient pas, n'étaient pas contents, hein, salle pétrière quand même. Non, non, on a voulu que ça soit Brest. Donc, on a travaillé avec, avec professeur Yannick Lemur. Et donc, on a eu six centres, donc six centres. Donc, il y avait Brest, Tours, Poitiers. Benoît Barou, en fait, de la salle Pétrière, euh, Lyon et euh, Limoges et donc 60 patients. Donc, euh, vous imaginez, on, on s'est aussi beaucoup battu pour faire cet essai clinique parce qu'en en fait, à un moment donné, vous savez, en France, il y a ce fameux principe de précaution. Donc, le principe de précaution, c'est quand on ne connaît pas, ça fait peur. Donc, euh, le principe de précaution, c'est devenu au fil du temps la précaution par principe. Donc, euh, si on ne fait rien, bah, c'est moins dangereux que de faire quelque chose. Donc, on s'est battu euh, pas mal avec les autorités réglementaires, mais finalement, on est passé et donc, on a eu cette autorisation. Donc, on a eu 60 patients qui ont été inclus dans l'essai clinique. Alors, c'était relativement facile. Encore une fois, c'est intéressant quand on travaille sur des reins, c'est qu'on a deux reins. Donc, il y a un rein qui partait avec euh, les solutions classiques et un rein qui partait avec euh, le produit. Donc, qu'est ce qu'on a montré? Donc, euh, alors, je ne vais pas passer. En fait, il y a eu un an d'inclusion et un an de suivi en fait, des patients. Ce qui est intéressant chez le, au niveau du rein, c'est que quand on greffe, en fait, ça repart tout de suite ou ça repart pas, euh, ou ça repart difficilement. Et il y a un facteur qu'on appelle le délai graph function, la DGF, qui est un bon indicateur de survie en fait, du greffon à long terme. Donc dans un premier temps, on a montré que c'était safe, ça c'est super important, c'est que le produit, vous l'utilisez sur l'homme, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc ça c'est hyper important, c'est un donné, une donnée extrêmement importante dans un essai clinique. Donc 100% sève, on n'a pas eu, en fait, euh, eu euh, d'effets secondaires qui étaient marqués en fait, euh, lié au produit. Juste pour vous donner quand même, aller jusqu'au bout, dans le groupe qui a eu le traitement classique, il y a eu 4 décès. Dans le groupe qui a été Emo de Life, on a eu 0 décès. Donc euh, voilà, c'est des chiffres. Alors c'est encore des petites cohortes, mais ça nous donne beaucoup en fait, de, euh, de billes pour continuer. Euh, on a montré également donc, euh, que voilà, ça, c'est euh, les résultats sur une paire de reins. Donc, vous avez en fait le, la même paire de reins qui vient d'un patient. Celle là est partie en fait avec euh, la solution classique clinique. Ici, elle est partie avec les de life. le, le facteur, c'est le marqueur. C'est ce qu'on appelle le Delegraph function. C'est ce qui va permettre de voir si le rein était bien ou pas bien conservé. Ici, euh, donc, euh, ici ce rein n'a pas été très bien conservé. Euh, et ici, vous voyez, on est quasiment proche en fait, de, la, de la conservation des reins en fait, chez les donneurs vivants. Donc, euh, même si on est chez des personnes décédées, en fait, on a des très, très bons DGF et vous imaginez, euh, on a une énorme différence statistique en fait, entre les deux groupes, ce qui vraiment pousse en fait, à continuer. Aujourd'hui, on est en train de lancer un second essai. 460 patients C'est aussi battu pour que ce soit Brest qui soit euh, euh, chef de file là dessus. Et donc là, tous les centres français et les centres en fait, euh, outre-mer vont être ouverts. Donc, euh, vous imaginez, c'est 11 heures pour envoyer un greffon à la Réunion. Donc, on a voilà, donc on ouvre aussi les centres en fait outre-mer. Donc cet essai a été positif et ce produit est en train d'arriver sur le marché. J'espère en fait en 2019, en fait, on commercialisera l'ensemble du produit en fait en Europe. Ensuite, on est parti sur d'autres euh, greffons. Donc, euh, le, le, le poumon, donc les poumons avec Édouard Sage. Donc, c'est pareil, un problème. C'est vraiment une course contre la montre. 6 heures entre le moment où on, où on est appelé et le moment où on doit greffer. Vous avez en fait des résultats ici. Je ne vais pas aller dans, les, dans tous les détails, mais ça a été fait sur des animaux de laboratoire, des porcs. Ici, c'est le contrôle. On ouvre, on ferme, on ne sait pas grand chose. Euh, le bleu, c'est la conservation avec une solution qu'on appelle le perfadex. Vous Voyez, en fait, on ne reprend pas la reprise de fonction qui est en fait l'oxygénation en fait, euh, euh, des produits sanguins. Avec, euh, avec Emo de Life, au bout de cinq heures, on reprend en fait, complètement une activité normale en fait, du poumon. Ça, c'était bien. Par contre, on a été aussi contacté. Et donc, j'y vais aussi la semaine prochaine donc avec euh, Toronto. C'est le Canada, c'est un grand pays. Et, euh, et donc, euh, quand on est euh, à Québec pour aller de l'autre côté, à Vancouver, ça fait pas mal d'heures de, de, d'avion. Et eux, en fait, ils travaillent sur le temps d'ischémie froid. Et euh, leur but, c'est d'essayer d'aller à une semaine de conservation des poumons. Et donc, euh, on a fait des manips avec eux. Et aujourd'hui, en fait, on a montré en fait, on était capable, sans dommage, en tout cas dans ce premier essai, d'aller jusqu'à 48 heures. Et en fait, ils sont extrêmement confiants pour aller à une semaine. Donc vous imaginez, 6 heures, 48 heures, jusqu'à une semaine. Ça veut dire que en fait, les greffons vont pouvoir être transportés, voyagés et sauver de plus en plus de vies. On a travaillé aussi sur le cœur. Donc ça, c'est avec Georges Pompidou. Donc c'est avec... Euh euh, Philippe Ménaché, donc Philippe Ménaché euh, il a beaucoup travaillé sur les cellules souches, réimplanter des cellules souches, euh, euh, des cardiomyocytes pour reprendre en fait, à la suite d'un infarctus. Et donc le but, c'était de conserver les cœurs euh, de, de, de, le de plus longtemps possible. Ça a été fait, en fait sur des modèles de laboratoires, c'était des rats. Et donc en fait, vous voyez, en fait, ici, c'est le celsior seul, le celsior avec le produit. Donc on conserve beaucoup plus rapidement, en fait, beaucoup plus longtemps un cœur. Euh, il y a des données complémentaires qui ont été faites. Donc on est en train de, de, de, de, de, de programmer différents essais sur tous les organes. On a beaucoup travaillé aussi avec euh, le foie. Donc là, le foie, c'est un chirurgien qui, trouve, qui se trouve à Rennes. C'est un grand chirurgien hein, qui a réussi, en fait, à, euh, il a, il, en fait son truc, c'est qu'il a réussi, en fait, à, à partir d'un foie, de greffer plusieurs patients. Et donc euh, aujourd'hui, pareil, les foies, c est, c est, c est, c est, euh, on est en pénurie, en fait, en manque de, de greffons. Et vous voyez, alors, ça. ça c est, c est, c est, vous voyez un foie ici qui a été conservé avec les solutions classiques, donc sans émo de life. Vous voyez la couleur jaune. On parle ici de foie gras. Euh, qui ne repart pas, etc. Euh, ici, on a mis juste notre produit à l'intérieur. Le, le chirurgien nous dit même dans le bocal, ça fonctionne. Donc, euh, et encore une fois, j'aime pas souvent. En fait, on, dans les médias, on dit c'est magique, c'est miraculeux. Non, c'est pas magique, c'est pas miraculeux. C'est une façon en fait, d'oxygéner d'une façon physiologique un tissu. Donc euh, là, tout ça, c'est encore une fois, est, celui là, il, est, il, est, il a été soumis. On a travaillé également sur le pancréas, donc euh, vous savez, aujourd'hui, on essaye de faire des... On voit pas. On de faire des pancréas artificiels. Donc, euh, c'est en fait, on va vous mettre une cellule en fait sous la peau. Euh, on va mettre à l'intérieur des îlots de langueurance pour produire en fait de l'insuline euh, pour éviter que vous fassiez des piqûres d'insuline régulièrement. Et, et le problème, c'est que quand vous enfermez en fait euh, ces cellules dans des euh, dans des euh, dans ces devices, bah, elles vont mourir très rapidement parce qu'elles sont pas oxygénées. Et on a montré qu'en mettant un petit peu de produit en fait dans ces devices, on arrive pendant sept jours. Alors contre, vous voyez, on produit très peu d'insuline dans, dans le contrôle. Pendant 7 jours, on est capable de produire de l'insuline. Euh, donc, on a donc avec ce pancréas artificiel, euh, il n'y a pas besoin en fait, de se piquer tous les jours. En fait, donc, il y a des développements de pancréas artificiel. Enfin, je vais vous parler en fait de, de, de la, aussi d'une première qui a été la grève de la face. Donc, la grève de la face, euh, c'était euh, quelque chose aussi euh, assez extraordinaire parce qu'en fait, je suis appelé en fait en novembre 2016 par un professeur qui s'appelle le professeur Lantieri qui me dit, euh, Franck, je, je veux ton produit. Alors, je lui dis, non, non, professeur Lantier, vous ne pouvez pas avoir mon produit, il est en train d'être validé pour le, le rein. Il me dit, je le veux, parce qu'en en fait, j'ai un cas désespéré euh, d'une personne qui a eu une première transplantation de la face euh, et qui a fait un rejet suite à une simple, en fait, à un simple rhume. Donc, il a rejeté son premier visage. Et donc, la personne est quand même restée trois mois sans visage dans une salle blanche à Georges Pompidou, en attendant, en fait, un greffon. Et donc, euh, il, a le, il, a le, il a les autorisations d'utiliser Modelife, et il m'appelle, alors les dates, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est le 15 janvier. Il m'appelle, il me dit, euh, voilà, donc euh, je vais chercher un visage. Alors, pas un visage, une face. Je vais chercher un, une face euh, pour, euh, pour mon patient. Euh, et j'ai pris ton produit. Donc, me, donc, je suis un peu tout ça. Et puis, il me dit, euh, donc le 16, il m'appelle. L'opération, en fait, un visage, en fait, une face, un tissu, un tissu composite, c'est à peu près 4 heures, 4, 5 heures. L'opération a duré 40 heures, donc euh, avec cette molécule. Et voilà ce que ça a donné, en fait. Vous avez, alors il y a eu c'était une mondiale, une première mondiale, donc il y a eu le tour des médias dans le monde entier. Là, c'est sur CNN. Euh, donc la personne donc, avait cette, ce problème, en fait, ce qui était en fait une paralysie de la face. Donc son premier visage, son deuxième visage. Et donc aujourd'hui, cette personne va très bien. Euh, un an après la transplantation. Euh, et voilà, donc, euh, et, et, et le professeur Lantieri, qui est qui est quand même un, un chirurgien euh, bah, très, très euh, connu, fameux, etc, dit que de toute façon, aujourd'hui, on ne on va plus transplanter sans Zemo de Life parce que j'ai vu le résultat. Il me dit euh, quand j'ai mis la face en fait, avec ton produit, il était vivant, il était rose. Euh, quand je l'ai mis en place sur le patient, c'était tellement facile de faire les anastomoses, la greffe, etc. Euh, je ne transplanterai plus sans ton produit. Et donc, euh, aujourd'hui, ce sont les chirurgiens qui se sont emparés en fait, de la techno. Donc, ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'en fait ils sont, sont eux-mêmes emparés en fait, d'une innovation de rupture, donc on n'a quasiment plus rien à faire, en fait, puisque c'est eux-mêmes qui, qui, euh, qui sont persuadés, qui, euh, qui, qui sont les premiers utilisateurs qui vont, euh, qui vont prendre le produit. On a eu également en fait, euh, bah, de nombreux prix. Celui-là, c'était aussi intéressant, c'est le professeur Alain Carpentier. Alors Alain Carpentier, il a fait le cœur karmat, vous avez entendu parler du cœur artificiel. Euh, il nous a remis un prix à Georges Pompidou, c'était en 2016 ou 2015, et en fait euh, il nous a remis un prix, alors il ne nous a pas parlé du cœur karmat, il a dit il y aura deux événements majeurs dans le domaine de la grève d'organes, les immunosuppresseurs qui nous ont permis de transplanter et votre innovation qui va nous donner du temps. Et des organes de meilleure qualité. Encore une fois, c'est les chirurgiens eux-mêmes qui parlent de notre produit. Donc, euh, ils, sont, voilà, ils, ils, sont, ils sont tellement convaincus que le produit, en fait, et parce qu'ils l'ont utilisé, que ça a changé leur, leur, leur opération, qu'eux-mêmes, en fait, euh, sont les premiers prescripteurs en fait, du produit. L'autre application, je suis désolé, les photos ne sont pas très belles, mais ça existe. C'est euh, en fait, le syndrome du pied diabétique. Euh, ces personnes-là, je ne sais pas si vous avez des personnes qui souffrent de diabète autour de vous ces personnes ont des problèmes, ce qu'on appelle d'ischémie des membres inférieurs, c'est à dire que des problèmes de circulation. Alors, c'est un peu lié aux artérites des membres inférieurs, c'est à dire que les globules rouges ne vont plus jusqu'aux pieds. Et bien évidemment, il n'y a plus d'oxygénation en fait, des extrémités. Et donc, ça se termine généralement comme ça. C'est à dire qu'on va essayer de soigner, on va essayer de sauver. Mais finalement, finalement, on va amputer. Euh, Aujourd'hui, en fait, encore une fois, je vous disais, en fait, quand on est à Brest, on peut vous mettre dans des questions hyperbares. On va augmenter l'oxygène de la pièce pour aller vous oxygéner les pieds. Euh, mais euh, finalement, euh, voilà, ça vous fait gagner quelques mois, mais il va falloir couper. Et donc, en fait, ce que l'on a inventé, c'est un pansement oxygénant. Donc, on a eu l'idée, puisque quand on a vu comment ça fonctionnait, que c'était lyophilisable, etc. On est parti d'une matrice qui est un hydrocolloïde, un hydrogel, dans lequel en fait, on a greffé nos molécules. Ça, c'est aussi un dispositif médical de classe 3. Et donc, on a montré en fait, que quand on mettait en fait, ça sur ces plaies, en fait, on augmentait en fait, la, la pression partielle en fait, à un endroit particulier d'une plaie. Euh, notamment parce que la molécule a une très forte affinité vis à vis de l'oxygène. Donc, en fait, on va drainer sur une partie du, de la peau, une plus forte concentration d'oxygène. Et donc, euh, voilà les pansements. Donc, euh, vous voyez, c'est rose. En fait, on a greffé nos molécules à l'intérieur. Ça, c'est un pansement sans, euh, sans produit à l'intérieur. Et comment ça fonctionne? Bah, si vous n'avez pas, si vous avez pas de produit à l'intérieur, euh, si vous n'avez pas de produit, vous avez en fait une simple diffusion d'oxygène. En fait, l'oxygène passe à travers le pansement. Et si vous avez des molécules à l'intérieur, vous orientez en fait, vous créez un gradient, donc vous amenez en fait de l'oxygène euh, spécifiquement à un endroit particulier de la plaie. On a, on a montré donc, tout ça, on a caractérisé tout ça, c'est breveté et tout ça en fait, c'est en train d'être développé. On a des contacts en fait avec des fabricants de pansements qui sont intéressés par la technologie. On a montré que quand on utilisait cette technologie, on était capable, euh, donc ça s'est fait sur des modèles précliniques, des souris diabétiques, euh, d'augmenter d'un euh, facteur 2, la granulation, d'un facteur 3, l'angiogénèse. Et finalement, d'un facteur 10, la vitesse de cicatrisation en fait, de, de ces plaies là, euh, en apportant de l'oxygène par la boîte topique juste par l'extérieur. Donc encore une fois, vous voyez, à partir de cette molécule, on est en train d'en faire un autre produit qui est un dispositif aussi médical de classe 3. Maintenant, on va arriver en fait à euh, le transporteur d'oxygène thérapeutique. Je déteste le terme substitut sanguin, je déteste le terme euh, sang artificiel. On ne fait absolument pas ça tout simplement parce que dans le sang, vous savez tout comme moi qu'il y a des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, des facteurs de coagulation. Nous, on s'intéresse uniquement en fait au transporteur d'oxygène. Et donc aujourd'hui, euh, ce produit donc on a, on a publié. Vous pouvez trouver également des on a pas mal fait des choses avec des gens de, de, de Brest, de Rennes. On a montré en fait que ce produit était transfusable par voie IV. Euh, ça, c'est le plan de développement que l'on a. En fait, euh, on va se focaliser ici. Aujourd'hui, on, on travaille en fait sur trois développements. Le premier, c'est la drépanocytose. Alors, en fait, euh, c'est une maladie génétique qui touche principalement les populations d'origine africaine. C'est une maladie génétique qui va avoir pour conséquence d'avoir des globules rouges en forme de fossiles. Et donc, finalement, euh, il va y avoir un blocage au niveau de la circulation et là, le globule rouge ne va pas pouvoir passer les symptômes. Bah, je suis sûr que vous avez eu des crampes quand vous avez fait du jogging. Euh, là, ils ont des crampes partout. Donc, en fait, la seule solution, c'est de les exsanguiner. Euh, ils sont hyper immunisés à la transfusion sanguine, donc on les remplit, euh, mais il n'y a pas de traitement particulier. L'autre, c'est les, les, les traumas, crâniens et l'infarctus du myocarde, c'est vraiment les applications sur lesquelles on, on veut, on veut travailler dans les prochaines années. Alors ça commence aussi toujours par des, des, des, des, des techniques en fait, de laboratoire. Ensuite, après, c'est des animaux de laboratoire, donc on les exsanguine, on voit les paramètres physiologiques, la fréquence cardiaque, la fréquence artérielle, euh, le rythme cardiaque, la fréquence artérielle. On regarde en fait, bah, les problèmes d'immunogénicité, donc il y a énormément de choses qui se font sur l'animal. La préclinique, en fait, c'est l'animal de laboratoire. C'est en fait généralement quand on lance une préclinique réglementaire, c'est des rongeurs et des non rongeurs. Donc euh, voilà, il y a des souris et il y a des non souris en fait euh, sur les, les essais. On a été aussi contacté euh, il y a quelque temps par l'Institut Gustave Roussy qui nous dit euh, bah voilà, nous on a une problématique, c'est euh, la radiothérapie. Puis bah non, nous, on ne peut rien faire contre le, avec la radiothérapie. d'ici disent si, si, vous pouvez faire quelque chose. C'est qu'on travaille. Nous, on veut en fait quelque chose qui permet d'augmenter l'effet de la radiothérapie. Et on a pensé que votre molécule qui est un où il y a beaucoup d'oxygène, 156 molécules d'oxygène sur par molécule. Si on l'a injecté en fait, dans une tumeur hypoxique et qu'on irradie la tumeur hypoxique, on peut créer ce qu'on appelle les ions superoxydes, des ions en fait, hyper, euh, hyper euh, toxiques en fait, pour les cellules. Et donc, ils ont essayé. Effectivement, vous voyez, en fait, on a. On a testé en fait différentes concentrations 60, 600, 1200 mg kg et on s'aperçoit donc c'est des marqueurs de, de l'hypoxie. Plus c'est rouge ici, plus c'est hypoxique et on voit qu'on diminue la taille des tumeurs et qu'on diminue également en fait. Euh, justement, en fait, la, on, on oxygène en fait les tumeurs et donc pourquoi? Parce que ces tumeurs hypoxiques, en fait, nécrosent leur système vasculaire et en fait, ils se, elles poussent très, très bien dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et donc, euh, en faisant ça, on peut irradier la tumeur. Et créer ces ions superoxyde. En fait, ces molécules deviennent des petites bombes à oxygène et on tue les tumeurs. Donc, on a aussi déposé un brevet sur ces applications là qu'on ne développe pas aujourd'hui, mais qui peut intéresser aussi l'industrie pharmaceutique. Donc, vous voyez encore une fois, à partir d'une molécule, on est capable en fait, de penser à des applications par des partenaires, par des discussions et d'innover en fait, à partir de notre plateforme. On a montré également avec des équipes de Brest que la demi-vie du produit, c'était deux jours et demi, à peu près deux jours, deux jours et demi, par des marquages, des, par la fluorescence. On montre que cette molécule en fait, voilà, disparaît au bout, de, au bout de cinq jours. La collaboration qu'on a eue avec le SNEVY, donc ça a été publié, donc c'était, euh, c'était le coup de, de SMS, euh, donc euh, sur le trauma brain injury. Donc je suis désolé, il va y avoir des images d'animaux, de, en fait, sur lesquels on a fait des manips. Le but, c'était de, c'était de faire des traumas, en fait, sur ces animaux et de regarder comment ça oxygénait en fait, euh, euh, est-ce que ces molécules oxygénées en fait, euh, la, le cerveau. Euh, C'est aussi un papier qui est publié, vous, il est disponible si vous, si vous êtes intéressé par cette techno. Euh, on a montré qu'on ne modifiait pas en fait, le, la fréquence cardiaque ni, ta, ni la pression artérielle euh, totale. Euh, et ça, c'était surtout la, le, le, le, le, ce qui les intéressait. C'était est ce que c'est capable d'oxygéner le cerveau? Vous avez ici en fait, le contrôle. Vous voyez que quand on injecte juste un, une, un liquide qui était utilisé aujourd'hui, bah, on n'oxygène rien du tout. Quand on injecte en fait, la, le produit, on arrive à oxygéner pendant deux heures et demie. Et donc, euh, ce qui les a intéressés aussi, c'est que ce produit là pouvait être lyophilisable, donc amené sur un champ de bataille. n'y a pas besoin de chèmpe du froid, pas de typage sanguin et d'avoir en fait quelque chose qui est transfusable, en fait, sans se poser la question du typage sanguin et notamment de la logistique. On est en train de développer d'autres applications parce qu'on a été interpellé par le domaine dentaire. Le domaine dentaire, en fait, c'est une pathologie qui s'appelle les maladies parodontales. Euh, on en parlait tout à l'heure. Les maladies parodontales, ce sont des poches euh, entre la gencive et la dent. Euh, qui vont être colonisés principalement par des bactéries grammes négatives. Euh, il y a eu encore des études qui ont montré, donc récemment, il y a eu deux papiers, je crois, dans Nature et, la, et Lancet qui ont montré que c'était peut être aussi le facteur déclenchant en fait d'Alzheimer, parce qu'on a trouvé des porphyromonas gingivalis au niveau cérébral chez des personnes qui souffraient d'Alzheimer. Mais c'est souvent en fait, lié aussi à des problèmes cardiaques. C'est une voie d'entrée en fait pour pas mal de bactéries. Et donc, euh, aujourd'hui, il n'y a rien. C'est finalement, vous avez une maladie parodontale. Euh, alors, on oublie les antibiotiques locales parce que ça crée, des, euh, ça crée en fait de la résistance. Alors, il y en a qui vous disent de vous laver la bouche avec du peroxyde d'hydrogène, ça vous brûle tous les gencives, ça vous tue toute la flore euh, buccale. Et, euh, mais voilà, c'est très nocif en fait pour, pour les tissus euh, dentaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on on est en train de mélanger cette molécule avec un gel. C'est de l'acide hyaluronique et en fait, on fait ça en partenariat avec Rennes. Euh, donc une unité incirmarenne et une société qui s'appelle HTL en fait euh, en Bretagne et en fait on fait un, un, un gel dans lequel il y a une en fait c'est un pansement un pansement sous forme de seringue et qu'est-ce que va faire ce pansement sous forme de seringue ces bactéries en fait dont je vous ai cité un, un, un exemple ce sont des bactéries gram négatives ce sont des bactéries anaérobies donc l'idée c'est qu'on bah, on a une molécule qui transporte de l'oxygène on va aller nettoyer ses poches parodontales en apportant de l'oxygène à ces bactéries donc on va tuer ces bactéries les premiers résultats sont extrêmement prometteurs et donc euh, on est en train de développer ça donc, euh, sur tout ce qui est parodontite, donc les maladies parodontales et les périimplantites. Alors vous savez qu'on met de plus en plus d'implants dentaires. Euh, il y a aussi des implants dentaires qui se perdent, euh, notamment parce qu'il y a en fait une résorption osseuse euh, au niveau, de, au niveau de, de cet implant. Et donc aujourd'hui, c'est un marché monstrueux parce qu'en fait, il n'y a rien qui existe. Et encore une fois, ça a été fait juste parce qu'on a discuté avec des personnes qui nous ont posé leurs problématiques. Au niveau de, de, de la culture cellulaire, donc euh, la culture cellulaire, donc là, on est plus basique, hein, donc c'est un process industriel. On a été contacté notamment par euh, l'industrie pharmaceutique qui font des anticorps monoclonaux. Vous savez qu'en cancéro, il y, a, il y a, vous avez entendu parler, je vous ai parlé de la radiothérapie, vous avez entendu parler de la chimiothérapie et il y a une euh, thérapie qui arrive, qui arrive, qui est installée maintenant, qui est l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est que l'on va faire un anticorps monoclonal qui va aller cibler la cellule cancéreuse de monsieur ou madame Intel. Et ça, c'est des protéines qui vont être synthétisées dans des cellules qu'on appelle des CHO. Aujourd'hui, la, la plupart des anticorps monoclonaux sont faits dans des. Alors, c'est marrant, mais c'est des, des euh, cellules d'ovaires d'Amster, en fait, qui sont utilisées par l'industrie pharmaceutique, dans lesquelles on va produire ces anticorps monoclonaux. Et leur souci aujourd'hui, c'est le rendement de production. Euh, aujourd'hui, quand vous faites 3-4 grammes par litre, c'est énorme. Il faut savoir que quand une boîte comme Sanofi remplit des bioréacteurs, ils mettent quelques millions de, de, de liquides de, de culture cellulaire sans rien produire avant. Et donc, leur problème, c'est comment je peux en produire dans ces bioréacteurs. Et leur souci, c'est l'oxygénation de ces bioréacteurs. Alors, on peut penser à faire buller l'oxygène, sauf que quand on ne contrôle pas, en fait, on fait un stress oxydant et ça diminue le rendement. On peut essayer d'homogénéiser le bioréacteur. Mais quand on fait ça, en fait, ça crée des forces de cisaillement et les rendements diminuent. Donc, en fait, ils sont venus nous trouver en disant, mais si on mettait vos molécules dans les bioreacteurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a produit des produits. Donc, ici, vous avez des courbes. Vous avez des courbes. En fait, ici, c'est euh, un blockbuster. Donc, euh, au bout de, donc un blockbuster, c'est quelques milliards de dollars de chiffre d'affaires d'une pharma. Donc, vous avez en fait, après six jours, vous voyez la, la biomasse, 3 millions de cellules. On met notre produit à T0. On multiplie la biomasse par 4. Donc, euh, encore une fois, on distribue de l'oxygène physiologique. Et surtout, ce qui les intéresse, ça, c'est bien, mais ce qui les intéresse, c'est plus ça, c'est qu'on augmente les rendements de production de 70 à 90 juste en oxygénant d'une façon favorable ces bioréacteurs. Alors là, vous avez deux façons de voir. Soit en fait, vous pouvez diminuer les prix euh, ou le traitement en fait, pour les patients ou si vous passez de l'autre côté, ils peuvent augmenter leur marge parce qu'en en fait, ils peuvent produire beaucoup plus en fait, dans, dans un bioréacteur. On a été aussi, donc je vais parler rapidement de ça puis après, je vais passer à la conclusion. On a été aussi contacté par l'industrie agroalimentaire. Je ne savais même pas qu'on pouvait travailler avec l'industrie agroalimentaire. On me dit en fait, aujourd'hui, le problème, c'est les ferments lactiques. Alors, je ne sais pas si je vais vous donner, je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui, quand vous mangez du pain, quand vous mangez des yaourts, quand vous buvez du vin, euh, etc., etc., on utilise des ferments lactiques et les ferments lactiques, en fait, pour les faire pousser, on a besoin d'une source de fer. Et aujourd'hui, le fer qu'on donne à ces bactéries, en fait, ces culture c'est du sang bovin, du sang bovin qui vient d'abattoirs et principalement de Chine. Donc, en fait, il euh, y a une absence de contrôle sur cette matière première. Et donc, je ne si, sais pas si vous savez que quand vous buvez du Bordeaux, du champagne, etc. On mettait du sang bovin dedans, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, on vient nous voir en disant, écoutez, il y a un problème. Euh, c'est qu'on bah, a un problème de traçabilité de, de la source. Est ce que votre hémoglobine peut marcher? Donc, bien évidemment, ça marchait, donc euh, ça marchait, mais c'était pharmaceutique, donc c'était super cher pour eux. Donc, l'idée, c'était bah, quand j'extrais ma molécule d'hémoglobine, il me reste le verre. Et donc aujourd'hui, on a fait un produit, on a atomisé en fait euh, nos coproduits, donc qui étaient des déchets. On a une poudre qui s'appelle M-Boost, qui marche extrêmement bien en fait de, dans ces processus de fermentation, qui permet en fait de remplacer d'une façon complètement sève euh, l'hémoglobine bovine. Et pour la petite histoire, en fait, la plupart de ces fabricants de ferment lactiques font des produits cachères. Vous imaginez la question, est-ce que Harry Nicolas Marina est cachère Et donc, euh, ben, effectivement, on a fait travailler en fait des rabbins. Donc euh, on a travaillé avec deux rabbins. Euh, Wolf et Frankfurter, et en fait, on a cachérisé M-Boost. Donc, euh, on a des arénicoles cachères. Et donc, euh, donc, on peut faire des produits cachères à partir en fait, de, de cette euh, poudre de, de verre. Et donc, je vais en finir là. C'est juste, euh, je vais vous dire que tout ça, c'est une histoire. Alors, je disais tout à l'heure, c'est une belle histoire, hein, mais ce n'était pas linéaire comme ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des très bas. On a tenu, on tenu, tenu. En fait, dans cette histoire, euh, moi, si j'avais un bilan à faire, c'est ne lâchez jamais parce qu'il y a tellement de raisons d'abandonner. Il y a tout le temps des raisons d'abandonner. C'est vraiment tenir, tenir, tenir, tenir, y croire. Euh, et puis, j'aime bien cette, faire, cette, cette phrase. C'est euh, souvent Gilles Boeuf qui la reprend, mais je lui ai piqué. Euh, celui de piqué de Léonard de Vinci, donc je peux lui prendre. C'était euh, regarde vers la nature. C'est là qu'est ton futur. En fait, souvent, en fait, euh, l'homme est arrogant. Il essaye d'inventer des choses qui n'existent pas, euh, etc. Alors que finalement, la nature, c'est 4,5 milliards, euh, milliards d'années de, de recherche et développement. Nous, on a récupéré 450 millions d'années de recherche et de développement avec l'arrêt Nicole. La solution, elle était sous nos pieds. Elle était euh, sur cette plage, en tout cas dans ces domaines médicaux. On a juste regardé d'une façon différente euh, cet arrêt Nicole. Et aujourd'hui, vous voyez avec ça, avec cette arrêt Nicole que vous connaissez tous. Hein, vous avez sûrement tous vu ces, ces tortillons euh, sur les plages. On est en train de, de révolutionner des pans entiers de la médecine. On a reçu en fait en 2016 le prix Galien qui nous a été remis en fait à New York. Euh, qui est un peu le prix Nobel en fait, de, lié à la pharmacie, on en fait des produits médicaux. Tout ça à partir d'un ver marin. Quand qu'on voyait cet article, maintenant on pensait qu'il a 450 millions d'années. et Ayez beaucoup de respect pour ce ver marin. Merci beaucoup de votre attention.